Bonjour à tous, ici Benoît Albertini, je skie pour Faction depuis quelques années et je suis ici à Verbier pour vous présenter la gamme Prodigy, le ski 2.0. C'est un ski construction bois, du peuplier plus exactement. On a 96 mm au patin, c'est un ski All Mountain Freestyle. Permet de skier à peu près partout. On est sur un shape directionnel, donc c'est un très bon ski pour la descente. Avec les twin tips, donc double spatule, il est aussi très utile, très à l'aise en switch. Donc tip top pour quelqu'un qui veut faire ses premiers pas en freestyle, aussi pour quelqu'un de plus expérimenté, donc un très bon skieur. C'est un ski qui est en général très souple, donc très joueur avec le terrain, easy sur les rails, au parc. Vous pouvez l'utiliser aussi dans la poudreuse. Euh, à Verbi aujourd'hui, on n'a pas énormément de chance avec la météo, avec une petite combinaison de neige dure, neige fraîche. Donc on reste toujours sur un ski qui est bien joueur, on peut jouer avec les terrains, On peut toujours réagir très vite avec ce genre de ski si on se fait surprendre. Et grâce à la petite neige fraîche qu'on a, on peut aussi s'amuser dans la poudreuse. Une très bonne saison à tous, enneigé j'espère. Et à tout bientôt sur les pistes de Verbier.